Bonjour, je vais vous montrer comment vous inscrire au cours en ligne Sensibilisation à l'entrepreneuriat et à la création de start-up. Ce cours est hébergé sur la plateforme du Campus numérique francophone partenaire de l'Université de Conteux dont l'adresse est la suivante efip.ctu.edu.vn une fois arrivé sur cette page, vous cliquez sur le symbole Moodle, qui est le M, pour accéder à l'espace de cours du Campus numérique francophone partenaire de l'Université de Control. Sur cette page, vous pouvez choisir votre langue. Par exemple, ici, en cliquant sur euh, « et langage », je peux choisir le français ou même le vietnamien. Je vais donc choisir le français. Et ensuite, en faisant défiler la page, je peux accéder à la liste des cours proposés par le CNFP de Gunthe. Je vais donc cliquer sur ce rectangle vert afin de faire afficher l'ensemble des catégories de cours disponibles sur le serveur Moodle. Le cours qui nous concerne se trouve ici, sous la catégorie « Création d'entreprise ». Je clique sur ce petit triangle afin de faire afficher l'ensemble des cours sous cette catégorie. Le cours qui me concerne, c'est « Sensibilisation à l'entrepreneuriat et à la création de startups ». Je clique dessus et j'arrive donc à la fenêtre de connexion. Si vous disposez déjà d'un compte, il vous suffit de vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, mais si vous n'avez pas encore de compte, vous devez vous en créer un en cliquant sur le rectangle vert « Créer un compte ». Il vous faudra alors renseigner le formulaire d'inscription pour créer votre compte. Vous devez en particulier choisir votre nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous devez faire attention que votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, dont au moins un chiffre une lettre minuscule, une lettre majuscule et au moins un caractère non alphanumérique tel que étoile, virgule, tiret ou dièse. Ensuite, vous devez renseigner votre adresse de courrier électronique, deux fois, ainsi que votre prénom et votre nom. Accessoirement, vous pouvez renseigner la ville où vous habitez et votre pays. Une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton créer mon compte et vous recevrez alors dans votre boîte de courrier électronique un courrier de confirmation sur lequel, dans lequel vous trouverez un lien qu'il vous faudra cliquer pour confirmer au serveur Moodle votre adresse de courrier électronique. Et vous serez alors automatiquement connecté et Inscrit au cours de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et à la création de start-up. Si cependant ce n'était pas le cas, il vous faudra de nouveau choisir le cours dans la liste des cours proposés et vous y inscrire. Si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse électronique qui apparaît sur l'écran. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir sur le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à la création de startups. Merci.